Voici une nouvelle vidéo pour vous montrer comment créer un compte et utiliser Puzzle. La première fois que vous vous connectez, il va vous falloir créer votre compte. Pour cela, il faut cliquer sur Sign Up. Vous devez choisir que vous êtes un um, student, c'est-à-dire un élève. Et vous allez créer en choisissant à partir de Sign Up with Depuzzle. Ici, vous allez devoir rentrer le code de la classe qui vous est donné en début d'année. Comme ceci. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez pouvoir vérifier que vous êtes bien dans une classe correspondante à mes classes, donc Gaël Migliatio. Vous allez donc rentrer votre prénom, votre nom de famille, choisir un identifiant et un mot de passe. Merci de bien noter votre identifiant et votre mot de passe. Vous ne devez créer qu'un seul compte pour toute l'année. Donc, je vais faire un exemple. Admettons que ce soit Hervé, Hervé truc qui va choisir comme pseudonyme Hervé Dutruc. 761 et comme mot de passe il va choisir quelque chose d'assez simple qu'il va se souvenir donc on va choisir RV761 je vérifie que j'ai bien correctement écrit voilà c'était pas le cas mon code donc ça n'aurait pas fonctionné après donc je vais prendre RV761 maintenant donc, je vais joindre la classe. Je me demande s'il veut enregistrer mon mot de passe ici. Donc, bon, là, je peux le faire plus tard. Évidemment, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je vais donc pouvoir vérifier maintenant différentes petites choses avant de pouvoir donc, euh, travailler sur les vidéos éventuelles que mon enseignant, c'est-à-dire moi-même, aurait déposées. Donc, je vais d'abord aller vérifier mon compte. Donc, pour ça, je vais aller voir là-haut. Je m'appelle Hervé Dutruc, je vérifie, je peux changer ici d'ailleurs mon prénom et mon nom. Je vais descendre, voir un petit peu ici, pas de souci, dans les settings, le langage, malheureusement, vous ne verrez que l'anglais ou l'espagnol ou le portugais. Et éventuellement, je peux changer ici mon identifiant s'il ne me convient pas. Si je le change, merci de le noter également. Allons voir maintenant le travail qu'il y a à faire. Donc je vais dans le nom le numéro de ma classe. Ici c'est classe test, vous ce serait 5e 1, 4e 1 ou 3e 1 par exemple. Et puis je vois donc deux onglets ici. Un qui est marqué Assignment, c'est-à-dire travail à faire, en cours. Et ici c'est Completed, c'est-à-dire déjà fait. Donc ici je vois que j'ai un travail à faire sur une vidéo. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, donc là c'est une vidéo d'exemple évidemment. Je vois en bas qu'il va y avoir un certain nombre de questions qui vont m'être posées. Ici je les vois aussi d'ailleurs apparaître. Je peux choisir de mettre en grand ce qui est quand même plus pratique avec un téléphone ou une tablette comme c'est le cas ici. Donc je vais mettre en grand et je vais pouvoir lancer la vidéo et répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles vont apparaître. Yeah. Un petit rappel donc, que vous ne pouvez pas accélérer la vidéo, vous devez répondre à toutes les questions, mais attention, vous n'avez droit qu'à une seule chance. C'est-à-dire ne répondez pas au hasard, regardez à nouveau la vidéo si vous avez un doute, l'extrait de la vidéo avant de répondre. Quand vous avez terminé de regarder votre vidéo, vous pouvez voir vos résultats résumés ici. 100% de réussite, 4 réponses sur 4. Vous pouvez revenir en arrière et là du coup vous voyez que la vidéo n'est plus disponible. C'est normal, elle est dans l'onglet « Completed » ici et on peut la voir et la revoir autant que l'on veut. Ici vous trouveriez éventuellement les archives correspondant à d'autres années si vous avez conservé le même code au cours des différentes années de collège. Voilà, vous avez tout compris, vous êtes maintenant capable d'utiliser ED puzzle de façon satisfaisante. Bon courage